Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo très particulière aujourd'hui. En effet, Benjamin m'a demandé de faire une vidéo analyse de sa chaîne, puisqu'il a fait une vidéo réaction. Mais il m'a envoyé un Bref, sans plus tarder, nous allons faire. Je vais aujourd'hui faire une analyse. J'espère que t'apprécieras, Benjamin. Voyons, voyons. Mais bon, on s'en parle le début. La chaîne de Benjamin. Elle... C'est beaucoup un défi avec les qualités. Bon, c'est sûr qu'au début, c'est parti un peu de ça. Mais Benjamin a travaillé très fort pour ça, honnêtement. Si on analyse une des vidéos qu'il a fait d'ailleurs Ou qu'il a enregistré plutôt que ça c'est pas la qualité du siècle mais c'est un bon début c'est vrai que j'aurais donné un 40 à l'époque si... si Benjamin veut pas améliorer ses vidéos mais c'est à améliorer d'ailleurs il est passé de ça à ça à peu près Il faut aussi ajouter qu'il n'y avait jamais une chaîne avec toutes les les côtés les moins bons, généralement. C'est des fois la mauvaise qualité de ses premières vidéos. Et la bonne idée, c'est des fois la meilleure qualité récente. Et des fois, faut il faut qu'il fasse attention avec le son, parce que je veux dire... Je pense que le concept de télécharger... Pas encore sur sa chaîne. ce que qu'il en soit, c'est quand même du beau bon travail. Continue. Heureusement, l'ancienne chaîne de Benjamin a dit si vous saviez pas, en vérité, l'ancienne chaîne de Benjamin n'existe plus. Il y avait 80 abonnés et tout d'un coup il les a perdus à cause d'un droit de troisième droit d'auteur. Regardons une petite vidéo d'ailleurs. Une super intro et bonjour à tous c'est benjamin le ninja je ferai, les, je ferai quand même l'intro un peu plus rapidement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter ma communauté amino qui se trouve juste ici et je ferai un son un peu plus je dirai un peu plus fort quand même mais bon alors d'abord vous avez vous avez une un comme dans tous les communautés amino, un truc fil d'abord les sélections, ce public, fil d'actu, sondage, quiz, aussi partagé. Si vous rejoindrez cette communauté, vous aurez beaucoup plus d'informations sur ma chaîne, par exemple, vous verrez quand... C'est Bref, venez tous rejoindre ma communauté amino, le lien sera dans la description. Je compte sur vous vraiment. Donc euh, sur ce, c'était Benjamin Ninja. Et moi, je vous donne... Et moi, je vous en as très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais bon, on a tous ses débuts. On se rappelle que moi, c'était pas le grand confort au début. Tu t'es amélioré, Benjamin. Mais pour l'instant, essaye de le dire avec un peu plus de confiance. Ça t'aidera. Comme vous le voyez ici, il fait différentes vidéos. Des fois, il se filme même lui-même. J'ai bien, bien eu l'autorisation, je vous assure pour moi dans les ninjas. Hey, bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja. Et aujourd'hui, eh hey, c'était bon le hey, honnêtement. Hey, Bravo. bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, votez pour moi dans les ninja go World dans quelle catégorie parce que c'est important. Je vais vous expliquer tout de suite parce que vous pouvez voter dans n'importe quelle catégorie, sinon ce n'aura alors d'abord, votez pour ouais. moi, vous pouvez le faire dès maintenant ça. Votez pour moi dans la catégorie le youtuber le plus actif dans Ninjago. C'est très important parce que je suis très actif sur ma chaîne comme vous pouvez le voir. Je suis très... Quand même très convaincant. On peut dire que c'est une chaîne qui, con... qui est convaincante, même s'il y a quelques défauts. Honnêtement, c'est une bonne chaîne. Je vous conseille de vous abonner sérieusement. Si ce n'est pas déjà fait. <rire> Ah oui, et son brixune. C'est bien, mais il, faut, il faudrait qu'il fasse un peu plus de photos. Go épisode 1, la première attaque. Okay, ça bon. Il était une fois six ninjas super entraînés qui s'entraînaient tous les jours, prêts à tout pour empêcher les forces du mal de conquérir leur monde. Allez, les ninja, je veux le maximum pour l'entraînement. Colson, Zinsan, oh, ya, yeah. oh, tu as perdu Zayn. Encore un peu amélioré mais avec les mains là. de la prochaine fois mais bon. prépare-toi à connaître les terreurs de la foudre. Euh... Je pense oh que on ça c'était bien. Les, terreurs les de, la noyade. de la foudre. Oui oui c'est très bien ça. Ni Quelqu'un mais, mais c'est le sorcier. Mmh, J'en ai assez finissons avec plaisir. Quand ah. même une belle énergie franchement ça j'avoue. Au final je donne une note de Puisque ça s'est beaucoup amélioré, j'aurais une note de 8 sur, 8 sur 10, ce qui équivaut à 16 sur 20. Ou 4 sur 5. Bref. Sur ce, c'était le le plus grand fan de Ninjago, et j'espère que t'as apprécié mes vidéos, Benjamin Ninja. Au revoir tout le monde.